Bonjour, bienvenue à la présentation de l'Estrie. Donc, cette présentation va être assurée par deux personnes. Je ne pensais pas me présenter et j'ai laissé Charlie se présenter. Donc, je suis Madame dugé isabelle Je suis enseignante à l'Estrie, enseignante essentiellement en traduction et en interprétation, puisque je suis moi-même une traductrice et une interprète professionnelle. Donc, on va vous présenter rapidement l'Estrie. Coup, bonjour tout le monde, euh, je suis Charlie Ardancourt, je suis étudiant en deuxième année euh, à l'Estrie, je fais euh, anglais, espagnol et allemand et je suis également euh, président du bureau des élèves de l'Estrie. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que l'Estrie En fait l'Estrie c'est une école qui a été fondée en 1968 et c'est une école qui fait partie de l'université catholique de Lyon. Donc qu'est-ce que c'est que l'université catholique de Lyon Eh bien c'est une université privée, d'accord, pluridisciplinaire que vous trouvez qui est située au plein centre de Lyon, à la Presqu'Île, à côté de Perrache. Les deux campus se situent de part et d'autre de la gare de Perrache et il y a un troisième campus à Annecy. Il y a six pôles facultaires à l'université catholique, les sciences, la théologie et les sciences religieuses, la philosophie et les sciences humaines, les sciences économiques et management, les sciences juridiques, les sciences politiques et sociales et les lettres et les langues, et les langues, c'est le pôle facultaire auquel se rattachent l'estri. Il y a également, comme dans toute université, une unité de recherche qui s'appelle Confluence, Science et Humanité. Voilà. Les campus lyonnais ont été conçus respectivement en 2005 et en 2015, donc ils sont parfaitement adaptés à toutes les activités d'enseignement supérieur et de recherche. Il y a des salles de cours, des amphis, des locaux étudiants, des équipes, tous les équipements numériques indispensables aux enseignements. Il y a aussi des laboratoires de langues pour l'apprentissage des langues et pour l'apprentissage de la technique d'interprétation. Donc, qu'est-ce que l'Estrip plus particulièrement C'est une école de traduction, communication à l'international, qui se va se trouver sur le campus Carnot. Depuis plus de 50 ans, puisque l'ESRI a été fondée en 1968, l'ESRI permet à tous les jeunes qui aiment les langues étrangères de, ben, de participer, de travailler dans un monde globalisé. Et nous avons environ 380 étudiants répartis sur cinq années de cursus. Alors, il y a un petit problème pour faire passer. Ok, vous voyez comme… Oh, c'est bon, on voit bien à l'écran, excusez-moi. Euh, je vais vous présenter du coup euh, les trois parcours de formation qui sont présents euh, à l'Estrie. On a euh, une première formation qui est de langue de traduction, communication internationale. Euh, donc en formation initiale, à différencier avec la formation en alternance. Donc c'est un bac plus trois. On a également la formation en bac plus 5, donc un master de management, de management interculturel, communication et événementiel. C'est le deuxième au milieu de l'écran, qui peut être fait en formation initiale ou en alternance. Et la dernière formation, c'est la traduction spécialisée et interprétation de liaison, euh, qu'on peut faire également en formation initiale et en alternance. Euh, pour détailler un peu plus... La première euh, formation, donc celle qui est en premier cycle, celle de langue, traduction, communication internationale. C'est euh, du coup le premier cycle de formation, comme je vous ai dit, euh, c'est un double diplôme. C'est le très très gros avantage de cette formation. On a donc une licence LEA qui correspond à langue étrangère appliquée, en conversion avec l'université de Lyon 2. Et un certificat d'établissement d'assistant de communication et traduction. Donc, à la fin des trois ans en langue traduction et communication internationale, on a donc ces deux diplômes très gros avantage euh, de l'Estrie. On a euh, la formation en trois langues, donc on a le français, l'anglais, après vous avez votre deuxième langue que vous choisissez selon ce que vous avez étudié généralement au lycée, donc soit l'allemand, le chinois, l'espagnol ou l'italien. En complément, dès la première année, on peut choisir une quatrième langue, donc en plus de français, anglais et notre deuxième langue qu'on avait habituellement au lycée ou qu'on a étudiée auparavant, on peut choisir les langues, parmi les langues suivantes, en initiation. Donc on commence depuis le début au niveau A1, soit l'arabe, soit l'allemand, le russe, le chinois, le japonais, l'espagnol ou l'italien. Ça, c'est libre à l'étudiant de choisir ce qu'il préfère faire. Euh, on a donc deux axes sur la formation, la traduction et la communication, ce qui permet d'avoir quand même une formation assez internationale et ouverte sur le monde. On a deux périodes de mobilité obligatoire dans le premier cycle, donc dans la, la, la licence. En fin de première année, on a une insertion socio-professionnelle entre trois et quatre mois en pays anglo-saxon, donc tout ce qui est Royaume-Uni, États-Unis, Canada, etc. On doit trouver... Enfin, c'est une proposition. Un emploi sur place, type job étudiant, de manière à avoir une première expérience professionnelle. Le but, c'est vraiment de... In... Non, pardon. <rire> D'être en pleine immersion dans le pays pour apprendre la langue et vraiment euh, obtenir un niveau qui soit quasiment bilingue. Les objectifs, c'est du coup, bah, travailler, parler et se familiariser avec l'anglais dans les pays anglo-saxons dans lesquels euh, vous serez. Il faudrait savoir euh, utiliser... L'anglais de manière quotidienne et dans la vie courante pour s'imprégner et découvrir d'une autre culture, apprendre à vivre dans un pays étranger, apprendre à gérer ses finances également, la vie sur place et s'intégrer dans la communauté dans laquelle vous êtes. En fin de troisième année, c'est là où on a une autre mobilité. C'est une mobilité entre 4 et six mois à l'étranger, soit en stage, avec une convention de stage dont les missions font partie du référentiel de la formation, soit en échange universitaire dans une université partenaire de l'Estrie ou de l'UQI de manière générale. Par exemple, pour ma première année, je devais faire trois mois aux États-Unis et mon objectif pour la troisième année, c'est de partir un semestre dans une université en Corée du Sud. Voilà pour le, la formation euh, en premier cycle donc de, de licence. Donc, chaque année, pendant le premier cycle, on a euh, deux parcours, le parcours formation et le parcours accompagnement. Le parcours formation, il, y a, il est constitué de différents cours, de cours pardon, qui sont suivis par les étudiants. On a quatre blocs, le premier étant culture et affaires internationales, le bloc deux étant communication à l'international. Bloc 3, documentation et traduction. Et bloc 4, retour de l'expérience à l'international. donc euh, Exemple de cours, on peut retrouver des cours euh, comme le cours de marketing, de commerce international, vie d'entreprise, communication interculturelle, langue appliquée et traduction. Voilà quelques exemples de cours dont vous pouvez retrouver dans ce premier cycle. Le parcours accompagnement, du coup, qui fait partie du premier cycle, euh, comprend trois modules avec le premier module de préparation académique, le second module de préparation personnelle et professionnelle, le troisième module de préparation à la mobilité internationale dont je vous ai parlé précédemment. Euh, ce qui est le plus important dans le premier module, la préparation académique, c'est une formation intensive de quatre semaines en première année donc lorsqu'on rentre à la, à la faculté on a quatre semaines intensives pour renforcer son niveau en langue, acquérir des techniques et des nouvelles méthodes de travail universitaire, comme renforcer sa technique de prise de notes, ses capacités en lecture rapide, ses capacités de mémorisation, travailler en groupe ou encore favoriser, favoriser la co-créativité. Dans le second module, le module B, on retrouve euh, des ateliers comme prendre la parole en public, apprendre à gérer son temps et son stress, construire son projet professionnel et animer une communauté le dernier module pour préparer la mobilité internationale, c'est des choses essentielles à savoir, comme savoir rédiger son CV, sa lettre de motivation et l'adapter au pays euh, objectif. En fait, si vous voulez partir dans un pays euh, du royaume enfin, dans le Royaume-Uni, vous devez adapter votre lettre de motivation et votre CV à ce qui est attendu dans le pays. Euh, c'est très très important et je pense que c'est essentiel de savoir le maîtriser si on vise une carrière à l'international. Je vais vous présenter maintenant les parcours de second cycle, nos programmes de Bac plus 4 et de Bac plus 5, c'est-à-dire que les programmes que l'on intègre après un Bac plus 3, qui est en général une licence langue, après notre licence de langue, traduction et communication à l'international. Donc nous avons deux parcours, le premier, c'est ce qu'on appelle MIS, Management Interculturel, Communication et Événementiel. D'accord. Les métiers préparés, alors si vous êtes encore lycéen, ça va peut-être vous paraître un peu lointain, mais c'est important de savoir, vous pouvez vous préparer à devenir responsable de communication marketing à l'international, c'est toujours à l'international, on est bien d'accord, un responsable de stratégie digitale, expert des médias sociaux, Manager de projets internationaux, responsable des relations presse à l'international, média-planeur, coordinateur d'événements internationaux, etc. Enfin, pour vous en citer les principaux, le deuxième parcours que l'on appelle traduction spécialisée et interprétation de liaison. Les métiers préparés, vous pouvez soit venir chargé de projets en traduction, traducteur spécialisé, traducteur-relecteur, localisateur, traducteur multimédia, post-éditeur, interprète de liaison, rédacteur technique. C'est normal peut-être que ces noms ne vous parlent pas. Hein. Ce sont des métiers que vous ne connaissez pas encore. Euh, ne vous inquiétez pas euh, si vous vous interrogez à ce propos. On vous apprendra en quoi consistent ces métiers et comment les exercer. Voilà. Ces deux parcours sont disponibles, comme on vous l'a déjà dit, soit en formation initiale, soit en formation en alternance. On y reviendra plus tard. D'accord. Alors, nous avons... Ces deux parcours sont sanctionnés, sont récompensés par deux titres, hein, soit deux titres de formation niveau 7, euh, c'est-à-dire niveau de cadre ingénieur, et ces deux titres sont inscrits au registre national des certifications professionnelles. D'accord, Donc, ils sont reconnus par l'État. Voilà pour la présentation, en gros, et je vais revenir sur chaque euh, programme. Donc, euh, d'abord le MIS, le Management Interculturel, Communication et Événementiel. C'est une formation que vous pouvez suivre en deux ou en trois langues. Soit que français-anglais, soit français-anglais plus allemand ou espagnol ou italien. D'accord Donc si vous choisissez l'option uniquement français-anglais, vous aurez bien entendu davantage de cours en anglais. Vous aurez des projets professionnels amenés en anglais. Voilà. C'est un programme donc spécialisé en communication et en événementiel avec deux périodes de mobilité, une première en quatrième année, à partir du mois de janvier, donc nos étudiants de Bac plus 4 sont partis à l'étranger, enfin quand ils ont pu, voilà, et en cinquième année, à partir du mois de mars, les étudiants font une mission professionnelle de fin d'études. Nos étudiants font des projets professionnels toute l'année, il y a ce qu'on appelle le défi entreprise, les rencontres professionnelles, les simulations d'entretien. Donc vous l'avez compris, c'est une orientation très professionnelle au sein de l'Estrie, surtout au sein de notre second cycle. Et du coup, vous, vous pouvez le voir, notre taux d'insertion professionnelle est de 85% hors poursuite d'études. Hein Certains de nos étudiants de, essayent d'essayer de poursuivre des études, s'orienter vers un autre, un autre cursus. Donc évidemment, eux ne sont pas comptés dans le taux d'insertion professionnelle. D'accord on, fait, on confie à nos étudiants des missions pro chez Hachette, l'INSA, Handicap International, Dassault Aviation, AEE Group, Taïkual, Communication à Madrid. Vous voyez, ils peuvent faire des missions professionnelles dans différents pays ou, ou même au départ de Lyon, par exemple, dans des ONG, dans des entreprises, des grandes entreprises, voilà, c'est extrêmement varié. Voilà, donc c'est un parcours qui appartient également au second cycle de l'Estrie, qui est sanctionné aussi par un titre RNCP au niveau 7, c'est-à-dire niveau master, reconnu par l'État. Donc c'est une formation en deux ou trois langues, soit français-anglais, soit français-anglais, allemand-espagnol ou italien. Vous choisissez une de ces trois secondes langues, ou bien vous pouvez opter uniquement pour le français et l'anglais. D'accord. Programme spécialisé comme son titre l'indique en traduction et interprétation de liaison. Et pareil, vous avez deux périodes de mobilité en quatrième année et en cinquième année sur le même principe. Voilà. Vous avez également deux modules d'entrepreneuriat qui sont liés au métier de la traduction créer son agence de traduction ou devenir un traducteur indépendant. Voilà. Le taux d'insertion professionnelle, lui, est de 83 Pareil, dans les six mois qui suit la certification hors poursuite d'études, parce que nous avons des étudiants qui choisissent de poursuivre des études, de faire par exemple des études pour devenir interprète. D'accord Nous délivrons également à nos étudiants, en plus du titre de traduction spécialisée, un titre, un certificat d'interprétation de liaison. Nos étudiants font leur mission professionnelle auprès du Global Lexicon à Londres, Acte Sud par exemple, on peut travailler également dans l'édition, D'accord En Allemagne, ITC, Traduction, Cosmos, SARL en Italie. Voilà, nous avons un, tout un réseau d'agences de traduction que nous connaissons bien sur la place lyonnaise. Hein. Les agences de traduction sur la place lyonnaise connaissent bien l'Estrie, aiment bien recruter des étudiantes de l'Estrie. Et puis, nous avons aussi des, des agences de traduction partenaires dans les différents pays des langues de nos étudiants. Voilà. Donc, le parcours formation en fil, le premier bloc, eh bien, c'est la traduction. Donc, selon, les, selon les, les langues, vous aurez différentes spécialités de formation, l'interprétation, toute la gestion des outils technologiques, puisque la traduction requiert une bonne connaissance de pas mal d'outils technologiques, surtout de logiciels de traduction assistés par ordinateur, la gestion de projets d'entrepreneuriat, puisque le futur traducteur est un futur entrepreneur. Et bien entendu, la communication interculturelle et la transcréation. Alors la transcréation, on est à mi-chemin entre la traduction et la rédaction. Hein. Si ceci vous intéresse, on pourra vous apporter davantage de précisions sur le parcours de transcréation. Ensuite, le parcours accompagnement, qui est commun aux deux blocs, au bloc Miss et au bloc Ziel. Donc, un module de préparation professionnelle. Un module, c'est-à-dire, euh, vous êtes encadré par des professionnels qui vont vous aider à faire vos CV, vos lettres de motivation, à prospecter, etc. Un module de préparation personnelle, puisque vous avez pu le voir, l'estrie est également là pour vous enseigner ce qu'on appelle les soft skills, hein, tout ce qui est les, les compétences reliées à votre personnalité. Et un troisième module, préparation en période de mobilité à l'international. Nous avons des personnes qui sont spécialisées dans chaque zone géographique et qui vont vous aider à trouver des stages ou bien des, des missions professionnelles, donc pour la zone germanophone, hispanophone, italophone et anglophone. Voilà pour le parcours accompagnement commun. Merci. Euh, on retrouve sur le PowerPoint euh, un, une carte, une map monde. C'est euh, le nombre d'étudiants dans les cinq dernières promotions euh, qui sont partis du coup, dans les pays où vous voyez indiqué. mais ce ne sont pas les seules options. Vous avez toutes les options présentes sur le site de l'Estrie si jamais vous êtes curieux de savoir où vous pouvez partir lors de vos mobilités. Donc, la mobilité internationale et les universités partenaires, c'est... Un bloc essentiel euh, au niveau de notre parcours à l'Estrie, parce que beaucoup de personnes choisissent l'Estrie par rapport à toutes les options et les chances qu'on a de pouvoir partir à l'étranger lors de notre formation. La mobilité internationale, c'est l'une des priorités de chaque formation et de l'école. Euh, la carte, du coup, comme je vous ai indiqué, euh, ça représente les étudiants de l'Estrie qui sont partis en stage, donc non pas en mobilité master mais en stage dans les différents pays. Et les chiffres du coup compilés des dernières promotions comme nous ai dit euh, à l'instant le fait d'avoir plusieurs langues de travail et d'avoir des stages à réaliser chaque année ça permet de partir en immersion dans plusieurs pays vous n'êtes pas obligé de choisir le même pays en première année et en troisième année on peut changer complètement de continent et vous n'êtes pas non plus obligé de choisir euh, la langue dans laquelle vous avez travaillé pendant les trois années à l'Estrie, du moins pour le stage de troisième année. L'Estrie peut également compter sur un réseau de 23 universités partenaires pour effectuer la mobilité universitaire proposée en troisième année. Euh, on a l'exemple de l'Espagne, euh, l'Italie, la Suède, euh, les Pays-Bas, le Mexique et la Chine. Elle peut également s'appuyer sur le réseau de l'UCLI qui compte environ 300 universités partenaires. Donc, L'Estrie faisant partie inhérente de l'Université catholique de Lyon, on peut également partir dans des universités partenaires qui ne sont pas en priorité, euh, en partenariat avec l'Estrie. Ça, c'est une bonne option. Euh, personnellement, j'ai choisi des universités qui ne sont pas en partenariat exclusif avec mon école de l'Estrie. Et du coup, j'ai euh, la possibilité de partir avec des personnes qui sont d'autres écoles dans euh, le pays qui est la Corée du Sud pour ma part. Voilà pour... Euh, une petite présentation euh, de la mobilité internationale. Hop. Alors, revenons-en à l'alternance à l'estrique. Comme on vous a expliqué, le parcours de second cycle peut se faire soit en formation initiale, c'est-à-dire classique, soit en alternance. Voilà. L'alternance, comme on vous dit, c'est un accélérateur d'insertion professionnelle. En général, l'alternance garantit une insertion professionnelle plus, plus fiable, j'ai envie de vous dire, mais ce qui n'empêche que la formation initiale aussi vous garantit de très bons débouchés professionnels. De toute façon, que vous soyez en alternance ou en formation initiale, vous suivez le même parcours. La différence, c'est que vous avez un double statut étudiant salarié, d'accord C'est-à-dire que les frais de formation à l'esprit sont pris en charge par votre entreprise, et en plus, vous êtes rémunéré à hauteur de 100% du SMIC. Voilà. De par ce double statut d'étudiant et salarié, vous pouvez tout de suite mettre en pratique vos connaissances théoriques. Et tout alternant est, est encadré par deux tuteurs, un tuteur universitaire et un tuteur dans l'entreprise. Voilà. Moi, personnellement, je suis tutrice de deux étudiants qui sont en alternance dans le domaine de la traduction. J'ai des contacts réguliers avec les agences de traduction dans lesquelles ces étudiants travaillent. Dès que la... Le contexte permettra, je me rendrai sur place dans les agences de traduction à Paris pour visiter un petit peu l'agence de traduction dans lesquelles travaillent nos étudiants. Donc, nous échangeons avec les tuteurs professionnels et les tuteurs académiques. Voilà. Vous avez deux contrats d'alternance possibles, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Voilà. Donc, quel est le rythme en fait, vous faites la formation sur deux ans du 1er septembre au 31 août de la première année au 31 août de la deuxième année. En gros, vous faites trois à quatre semaines en entreprise et une semaine à l'estrie. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, vous avez 840 heures d'enseignement, c'est-à-dire 24 semaines à l'estrie, c'est-à-dire autant d'heures d'enseignement que les étudiants en formation initiale, et 2450 heures terrain, c'est-à-dire 70 semaines en entreprise. D'accord Donc, du coup, vous n'êtes pas concerné par la mobilité internationale, bien entendu, ni la mission professionnelle de fin d'études. Elle est inclue dans tout ce qui est ce processus d'alternance. Voilà pour l'alternance du coup à l'Estrie. On arrive à ma partie préférée, la vie étudiante de l'Estrie, donc de notre école. À l'Estrie, on a, comme la plupart des écoles, tout simplement, un bureau des étudiants. Donc chaque année, les étudiants au sein de l'Estrie élisent un nouveau BDE, comme on l'appelle, avec les listes qui se présentent. Il, y a, il est composé de plusieurs pôles différents. On a le pôle audiovisuel et communication, chargé de la communication sur les réseaux sociaux, chargé de prendre des photos lors de nos événements, comme des soirées à l'époque euh, avant la COVID. Et on a le pôle événementiel qui organise les événements dont j'ai pu présenter, comme les, les soirées, les, euh, les afterworks, etc. On a le pôle humanitaire qui nous permet d'avoir une association euh, qui travaille avec nous et on peut récolter des fonds euh, pour cette association qui a été du coup élue par les membres euh, du BDE élus. On a le pôle euh, partenariat, qui nous permet également d'avoir euh, des goodies ou des, euh, des accessoires pour présenter lorsqu'on fait des, des événements et... Euh, de permettre des, de toucher à de nouvelles, de nouvelles choses, on peut retrouver des hotbags, etc., qui sont fournis par nos superbes partenaires. On a également, depuis cette année, le pôle Miss Steel, présenté précédemment par, par Madame Dugé, où on retrouve les élèves de master, qui sont également élus au sein du B2, pour représenter de manière plus uniforme toute la diversité présente au sein de l'esprit euh, Ça permet... De, euh, aux membres euh, du BDE euh, de développer leur capacité à travailler en équipe, de coordonner des projets, lever des fonds, gérer la logistique et un budget. Ça donne une très très bonne expérience avant de rentrer euh, dans le milieu du travail. C'est très important aussi euh, de le mettre sur le CV. Si jamais vous êtes intéressé par le BDE, c'est un petit plus qui généralement fait plaisir dans, le, dans les yeux du, de la personne qui souhaite peut-être vous engager. Euh, les membres actifs, c'est aussi une part importante euh, du BDE. Ils ne sont pas inscrits en préfecture comme les autres membres du BDE et ni au sein euh, de l'administration, mais les personnes-là sont très très importantes parce que lorsqu'on a des événements, on a besoin de personnes euh, qui sont très motivées également pour nous aider à mettre en place les événements euh, qu'on souhaite euh, instaurer euh, au niveau de l'ESTRI. Ça nous permet aussi de faire le challenge interécole, qui est une très très grande part. De, de la vie au sein de l'Université catholique de Lyon. C'est une tradition annuelle et euh, généralement, les étudiants ont très, très hâte de, de le préparer et généralement de gagner aussi le challenge qui se fait du coup euh, avec les différentes écoles au sein de l'UCLI. Donc, pas seulement les streams, mais aussi euh, l'école de sciences, l'école de lettres modernes, etc. Euh, L'UCLI... Donc, l'Université catholique de Lyon nous permet aussi de faire partie de la Fédération catholique. Euh, la Fédération catholique, elle fédère euh, et coordonne toutes les associations de l'UCLI. Et elle représente l'ensemble des étudiants. Et ainsi, elle permet de nous de faire organiser le challenge inter et le fameux bal de l'UCLI qui a lieu euh, régulièrement au sein du campus euh, Saint-Paul. On retrouve également euh, à l'Estrie, euh, du moins à, à l'UCLI de manière générale, une aumônerie. Euh, d'autres activités euh, comme la web radio qui s'appelle l'Unisphère on a beaucoup également de sports différents, on a une grande salle de sport avec 25 activités sportives proposées par an on retrouve la danse, le foot, le basket la natation, etc. on a une euh, troupe de théâtre également, une chorale et de euh, New Locals une association de développement durable qui euh, est très présente au, au sein de l'UCLI et qui fait très plaisir euh, au niveau euh, des sports, il euh, y en a quelques exemples euh, sur le PowerPoint, mais euh, vous avez d'autres options qui se, seront euh, présentées euh, soit sur le site de l'UCLI ou sur les leaflets qu'on a euh, à propos de, de l'Estrie. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'options différentes et en plus, c'est à un prix très, très abordable et très, très euh, facile d'accès pour les, pour les étudiants. Et vu que c'est juste à côté de notre lieu d'études, c'est très, très avantageux donc, euh, n'hésitez pas à faire du sport à, à l'Estrie. Euh, on retrouve, mis à part cette superbe, cette vie active étudiante, euh, des atouts très très importants. Euh, comme j'ai cité précédemment, euh, l'Estrie fait partie de l'UCLI, donc on a les mêmes services universitaires et un réseau associatif étudiant euh, très présent. On a des accompagnements personnalisés des étudiants, euh, le fait que ce soit une faculté privée nous permet effectivement d'avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé et on connaît les gens de l'administration, les personnes vous connaissent, on vous appelle par votre prénom, il y a une relation d'humain à humain qui est très très importante et je trouve qu'il peut-être manque parfois dans d'autres universités, je me permets de faire la comparaison parce que ma sœur était dans le domaine public et la différence est assez visible. On a aussi des équipements spécialisés, des salles informatiques, la bibliothèque, etc. Euh, le corps enseignant aussi, euh, Madame j'ai peut témoigner, euh, est très très riche. On a des personnes extrêmement spécialisées et passionnées par leur métier et ça se ressent quand on est en cours avec des personnes qui sont passionnées. Ça marche beaucoup mieux et euh, je suis très reconnaissant qu'à l'Estrie, on ait une telle diversité euh, dans le corps enseignant. On a également un réseau de partenaires professionnels et universitaires. vous avez été un peu présenté précédemment. Toutes les universités qu'on a en partenariat au sein de l'UCLI et avec l'Estrie, mais aussi des professionnels qui interviennent lors d'ateliers que j'ai pu présenter précédemment, qu'on a en premier cycle les ateliers, prendre la parole en public, etc. C'est des professionnels qui interviennent au sein de l'école. Et c'est des choses dont on a rarement l'occasion de faire à l'extérieur. Et on prend rarement le temps de réfléchir à comment est-ce que je veux m'exprimer en public, etc. On a aussi la chance d'avoir un excellent taux de réussite et d'insertion professionnelle présenté précédemment par Madame Dugé et une vie étudiante et associative très dynamique dont je suis très ravi. Ceci étant dit, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est euh, comment candidater du coup en première année. On a euh, une, de, une procédure pardon, de candidature euh, pour le parcours de licence. On peut le faire par parcours sup, euh, comme peut-être les lycéens ont certainement parlé. Oups, excusez-moi, problème de au niveau du PowerPoint. Euh, donc on peut trouver l'Estrie sur Parcoursup en tapant du coup euh, ce qui vous est indiqué sur PowerPoint, Institut catholique de Lyon-Estrie. Vous avez également indiqué les dates pour les admissions. Vous pouvez également vous être admis en deuxième phase de Parcoursup, ce qui a été le cas pour moi. Donc, euh, pas de stress si jamais vous n'avez pas mis euh, lestri le, dans vos vœux. Vous pouvez le faire en, en deuxième session. Euh, ça a été le cas pour moi. Je suis ici par hasard, mais finalement, je suis très content. Et c'est une fac qui m'a permis de, de me développer en tant que personne. Je vous la conseille. <rire> euh, voilà pour la, la première année. Euh, vous avez aussi des admissions en parallèles, en parallèles en deuxième et troisième année. Pour ceci, il ne faut pas hésiter pardon, à contacter euh, l'Estrie, que ce soit par mail ou par le numéro de l'Estrie, trouvable très facilement euh, sur Internet. Euh, ceci étant dit, euh, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des prérequis. Il faut fournir un CV et une lettre de motivation. Et au niveau du recrutement, parce que vous n'êtes pas pris juste parce que vous avez eu votre bac, euh, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Il faut aussi avoir des notes de français de première, les notes en langue en première et en terminale pour que ce soit examiné euh, par l'administration de l'Estrie pour savoir si vous êtes effectivement éligible et si c'est le bon choix pour vous. Notre but, ce n'est pas d'accepter tout le monde qui veut venir à l'Estrie, c'est aussi choisir euh, le, la meilleure option pour, euh, pour l'étudiant. Euh, donc pour la quatrième année, donc, ce qui correspond au deuxième cycle pour les personnes qui veulent rentrer en master, donc le master euh, le MIS, Management Interculturel Communication et Événementiel, et le master euh, TILS, Traduction Spécialisée et Interprétation de Liaison, on se retrouve sur le site de l'Estrie euh, pour candidater et on remplit le formulaire de candidature. C'est très simple, vous avez jusqu'au 30 juin pour faire ceci, vous avez encore le temps à la réflexion. Euh, je vais prendre quelques instants pour vous présenter nos prochains événements, nos prochaines portes ouvertes. On a le samedi 27 février, la troisième journée porte ouverte de 9h30 à 17h. Le samedi 27 mars, une matinée porte ouverte euh, de 9h à 13h. Et euh, finalement, le mercredi euh, 27 janvier, très bientôt, euh, on a la journée de l'enseignement supérieur à destination des lycéens. Il faut s'inscrire cependant euh, sur le site de l'Aestrie encore une fois. N'hésitez pas à le consulter, c'est là où vous aurez la plupart des détails et là où vous aurez beaucoup de réponses également à vos questions. Euh, vous avez ici nos contacts, donc euh, encore une fois n'hésitez pas, le numéro et euh, l'adresse email. si vous avez quelconque question euh, ou doute, on peut vous répondre, euh, il y a des personnes qui sont là très euh, professionnelles pour vous répondre, donc n'hésitez pas, et vous pouvez contacter euh, quand vous voulez aux heures d'ouverture de l'école, voilà. Merci pour votre attention. <rire> on va maintenant répondre aux questions que vous avez posées dans le chat. Merci encore aux personnes qui nous ont signalé le problème de son. Comme ça, ça peut être réglé plus rapidement que si on n'avait pas vu les questions. Merci à vous. On passe du coup maintenant aux questions que vous avez posées dans le chat. Donc on va les lire sur notre écran. Elles vont apparaître sur notre écran et on va vous y répondre. Ok. Euh, on a une première question de Théo qui demande si on pourrait détailler les quatre semaines euh, de formation intensive en première année. Si je peux me permettre, est-ce que je peux prendre oui, cette question allez-y, -ce que Charlie. <rire> Alors, la première année, pour moi, c'était pas longtemps parce que je viens de rentrer en, en deuxième année. Euh, les quatre semaines de formation intensive, euh, c'est des ateliers, comme j'ai pu dire euh, auparavant, donc euh, des ateliers qui nous permettent d'obtenir de nouvelles méthodes de travail, euh, des ateliers qui s'appellent comme euh, « Améliorer sa prise de notes », pour rentrer euh, dans le cœur du sujet, en fait, à la fac, parce que c'est plus le, le cours comme au lycée, avec tout affiché et tout retrouvable sur Internet, là, il faut savoir prendre des notes. On a d'autres activités, enfin, ateliers plutôt, euh, comme prendre la parole en public, qui sont essentiels lorsqu'on veut travailler à l'international, euh, parce que si on a du mal à s'exprimer en public, on va avoir du mal à poursuivre une carrière à l'international si on veut présenter euh, telle ou telle chose. Donc, ces quatre semaines avec un rythme quand même assez soutenu, euh, c'est très, très euh, lissé, c'est quand même un peu du, ça dure toute la journée, ça commence le matin, ça finit le, le soir. Donc, ces quatre semaines un peu de test également pour savoir si vous êtes euh, prêt euh, pour faire partie euh, de l'estrie. Après, il euh, y a des personnes qui sont déçues parce que ce n'est pas ce à quoi elles s'attendaient. Il faut savoir que c'est juste les quatre semaines pour vous préparer. C'est essentiel pour un, quelqu'un qui arrive en première année, qui n'a jamais expérimenté euh, l'univers des études supérieures, euh, de faire euh, quatre semaines pour savoir euh, où est-ce que je vais dans la fac, euh, se repérer, savoir comment fonctionne la bibliothèque, savoir comment fonctionne le CRUS, et savoir euh, comment se comporter et travailler dans un milieu euh, d'études euh, supérieures. Tout simplement. Donc, ces quatre semaines pour moi, qui sont très, très importantes euh, avant de se lancer dans le bain euh, du premier cycle, donc euh, de la licence euh, à l'Estrie. Voilà. Donc la question suivante, c'est une question de Aurore. Est-ce qu'il y a un entretien d'admission pour les élèves en temps en L1 malgré la COVID Oui, alors une fois que vous avez suivi la procédure euh, sur euh, Parcoursup, euh, l'entretien n'est pas obligatoire, hein, c'est simplement si vous avez euh, un profil, si on est encore en questionnement sur votre profil, oui, s'il faut un entretien, l'entretien aura lieu, on ne peut pas vous dire comment les choses vont évoluer, mais vous l'avez compris que maintenant beaucoup de choses peuvent se faire ben, en visioconférence, euh, en direct, Oui, malgré la Covid, tout, tout ce qui va retirer un entretien ben, on sera organisé pour qu'il y ait un entretien, si entretien il faut, bien entendu. Tout à fait. Euh, il était également demandé s'il est possible de contacter les étudiants qui sont actuellement en licence à l'Estrie. Ben, euh, comme moi, je suis euh, étudiant euh, en licence à l'Estrie, vous pouvez euh, contacter sur le compte du BDE. Euh, C'est sur Instagram et sur Facebook, vous pouvez retrouver euh, le compte du BDE Streamtime, où vous verrez euh, les membres euh, qui sont actuellement en licence. Et n'hésitez pas à nous contacter. Je serai ravi, moi personnellement, de vous répondre, euh, que vous m'envoyez un, un DM sur Insta ou sur Messenger sentez-vous libre, euh, mon objectif justement c'est euh, de vous renseigner le mieux possible sur ce qui vous attend à l'Estri et de euh, dissiper les doutes, si doutes il y a donc le compte Instagram c'est Estreamtime avec des euh, underscore donc arrobas euh, time donc estri in time, on a fait un petit jeu de mots avec l'anglais, donc n'hésitez pas à nous contacter sur euh, ça, encore une fois comme je vous ai dit il y a une page Facebook et un compte Instagram n'hésitez pas euh, à redemander si vous n'avez pas eu le temps de noter, voilà, pour contacter les étudiants qui sont actuellement en licence à l'Estrie. Vous pouvez aussi contacter des étudiants, comme vous l'avez ici, vous pouvez poser vos questions à Charlie, vous pouvez aussi les contacter lors des prochaines JPO, que ce soit en direct ou que ce soit par visioconférence, il y a toujours un étudiant, une étudiante qui est là pour faire partie, pour répondre à vos questions d'étudiants. Alors, l'inscription, la pratique d'avis sportif à l'Estrie, Charbi ah, euh, Alors, l'inscription, c'est en début d'année. Généralement, il euh, y a un, une présentation des associations au sein de l'Estrie, donc un petit salon euh, des associations euh, sur les deux campus, que ce soit Saint-Paul, là où nous sommes, ou euh, Carnot. Euh, on a une présentation et vous avez un, un petit formulaire d'inscription, nom, prénom, euh, généralement, vous réglez euh, en chèque pour euh, l'inscription et puis vous faites vous avez le droit de faire un ou deux cours de, de test pour savoir si c'est ce que vous voulez faire euh, au niveau du sport euh, personnellement j'ai fait un un cours euh, <rire> en, en musculation et j'ai vu que c'était pas les, euh, les euh machine qui me plaisait donc je me suis dit bon à éviter et au final j'ai fait un autre cours de taekwondo et c'est là où je suis resté en première année à faire du taekwondo jusqu'à qu'on soit malheureusement confiné euh, je recommande très très fortement euh, l'esprit sportif au sein de, de l'UCLI, ça permet de rencontrer des personnes qui sont d'autres facultés au sein de l'UCLI parce que la salle de sport elle est sur le campus Saint-Paul qui est donc place des archives PRH, donc au niveau de, de confluence quoi c'est très intéressant de rencontrer de nouvelles personnes dans, ce, dans cet état d'esprit là parce que le but, ce n'est pas d'être en compétition, n'est rien. C'est très bon enfant. On est là pour faire du sport, pour s'exprimer, pour se défouler. Et puis, c'est notre occasion de, de faire un, un autre cercle social. Voilà. Ensuite, la quatrième langue, est-elle obligatoire ou facultative Elle est obligatoire, cette quatrième langue, en premier cycle. Mais en fait, il faut vraiment envisager cette quatrième langue, certes comme un apprentissage linguistique, mais aussi comme une ouverture à une autre culture. Ce n'est pas que la langue elle-même qu'on vous enseigne, la grammaire, le vocabulaire, c'est également euh, tout un environnement culturel de chaque langue. Donc ça ne peut être pour vous de toute façon qu'un enrichissement. Oui, elle est obligatoire. Mm -hmm. Est-il possible Alors la suivante. Est-il possible après ce master de pratiquer en tant qu'interprète de liaison directement ou faut-il poursuivre des études ou bien faut-il également pratiquer la traduction spécialisée en même temps Alors c'est Léa qui pose cette question. Alors Léa, euh, ça tombe bien, je peux vous répondre puisque je suis traductrice interprète. En fait, l'interprétation de liaison, elle correspond au métier de traducteur et également au métier d'interprète. Donc nous vous formons à l'interprétation de liaison. On vous format d'autres techniques de l'interprétation aussi, comme le voice-over, comme la traduction à vue, etc. Mais le titre, c'est au niveau de l'interprétation de liaison. Vous pouvez tout à fait pratiquer l'interprétation de liaison en sortant, hein. vous en avez tout à fait le droit et les compétences. Il reste que l'interprète de liaison, euh, on n'est pas que interprète de liaison, soit on est interprète, donc, on est à la fois interprète de conférence et interprète de liaison. Soit on est traducteur et donc on est à la fois traducteur et interprète de liaison. Voilà. Euh, personne n'est que interprète de liaison. Voilà. Enfin, euh, j'en ai jamais croisé dans ma carrière qui commence à être assez longue. Maintenant, pour tout vous dire. Voilà. Euh, on nous demande également combien il y a d'élèves environ par groupe et combien d'heures de cours il y a de manière hebdomadaire. Euh, ça c'est un très très gros avantage euh, effectivement de, de l'Estrie, c'est que quand on est en cours, on est séparé euh, par groupe, que ce soit dans le premier cycle, donc la licence, ou le deuxième cycle, euh, les masters. Les groupes, ça se joue dépendant euh, de la langue que vous pratiquez, ça se joue entre... 6 pour les personnes qui font chinois, euh, jusqu'à 25, grand, grand, grand maximum pour les personnes qui font espagnol parce que le duo anglais-espagnol est celui qui est le plus commun au sein de l'Estrie. Du coup, là, les groupes vont être plus imposants, mais ça reste des groupes qui sont plus petits, euh, enfin du moins en, en nombre plus réduit que ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler euh, au sein euh, du lycée. Ça a très, très gros avantage. Encore une fois, euh, ce que je disais tout à l'heure, un accompagnement beaucoup plus personnalisé parce qu'on euh, n'est pas dans un amphithéâtre. Il y a très peu de cours en amphithéâtre, ce qui permet de suivre bien mieux et de se concentrer sur le, les matières en fait, euh, qu'on étudie. Euh, au niveau des heures euh, hebdomadaires, on a euh, une, entre 10 et 15 matières euh, par semestre et c'est une heure et demie par matière. Donc voilà. Euh, Elle la question <rire> Question suivante, peut-on avoir des bourses pour les stages à l'international en L1 et en L3, même pour les élèves dont les parents travaillent Et à combien s'élèvent les frais de langue Alors, euh, les frais de langue, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Bon, pour ce qui est des bourses, en tout cas, oui, vous pouvez avoir des bourses. Donc, l'université catholique est, euh, est éligible à accueillir des étudiants boursiers. Donc, vous pouvez avoir des bourses de l'enseignement supérieur, même si vos parents travaillent. Tout dépend, en fait, de votre quotient familial. L'Estrie délivre également des bourses de mobilité à certains étudiants et vous savez que vous pouvez également bénéficier des bourses Erasmus hein, si vous partez en Europe bien entendu, ce qui ne va malheureusement plus inclure le Royaume-Uni, hein, vous l'avez bien compris je pense. Et puis euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne accorde également des bourses à la mobilité internationale. Tout à fait. Euh, une question qui me demande, euh, quelle moyenne minimale en langue est attendue pour entrer à l'Estrie Alors, ce n'est pas une moyenne minimale, mais c'est un, un niveau euh, on appelle A1, A2, euh, B1, B2, C1, C2. On attend le niveau minimal qui normalement est normalement être acquis à la fin de la terminale pour les lycéens, qui est le niveau B2 euh, en anglais et ainsi, le euh, niveau, bah, pardon, B2, pas du tout B1, excusez-moi, à la fin de la terminale, pour entrer à l'esprit en anglais, et pareil pour votre deuxième langue, donc que ce soit l'italien, le chinois, euh, l'espagnol, ou, qu'est-ce que j'ai oublié L'allemand, l'allemand, tout à fait. Euh, on attend un, un niveau, euh, voilà, B1, qui est quand même nécessaire euh, pour suivre euh, le cours. Euh, après, B1, c'est ce que vous avez à la fin de la terminale, mais si vous souhaitez vous spécialiser dans les langues, j'imagine vous avez de plus grandes facilités, euh, du moins pour une bonne partie, il y a des personnes qui, qui sont ici, qui sont bilingues, mais ça n'est pas la majorité. Donc rassurez-vous, euh, moi quand je suis à la fac, je me suis dit « purée, il y a tout le monde qui va être super fort et moi je parle pas anglais ». Pas du tout, euh, on est tous dans le même bâton, on est tous français, on est tous là pour euh, se perfectionner et arriver à la fin de la troisième année avec un niveau C1 en anglais ainsi que votre deuxième langue. Voilà. Alors, pour le Master Management Interculturel, combien d'élèves sont pris en M1? Donc, en fait, contrairement au premier cycle, en second cycle, ce n'est pas un concours. Voilà. C'est-à-dire qu'on va étudier votre dossier. S'il nous intéresse, on le prendra. Euh, il n'y a pas de nombre de places limitées. Après, les groupes, pour les cours, on, on, les groupes sont divisés, bien entendu. Un en cours de langue, il y a rarement plus de 20 étudiants, 25 étudiants dans le même cours de langue. Voilà. Euh, combien d'heures de cours y a-t-il par semaine En fait, euh, les emplois du temps changent chaque, chaque semaine. Vous travaillez par atelier, chaque atelier comprend quatre cours de deux heures. Donc ça, ça peut varier, vous pouvez avoir des semaines à 20 heures, vous pouvez avoir des semaines à 30 heures. Euh, vous allez dire que c'est un petit peu déstabilisant, mais en fait c'est comme ça, hein quand on est dans le monde professionnel, on peut avoir des journées, des semaines chargées, des semaines plus allégées. Et combien d'heures la part de langue dans les enseignements alors, c'est un petit peu compliqué. Les cours de langue pure, en Miss, nice, il y en a moins que si vous intégrez en CIL. Si vous voulez vraiment faire des langues, il faut intégrer la filière de Mais en Miss, nice, vous allez avoir beaucoup de cours en langue étrangère. Voilà, aussi. Je dirais que la part des langues représente entre 50 et 70% des cours. Voilà, entre les cours de langue pure et puis les cours en langue étrangère, les cours en anglais, etc., tout à fait. Euh, une question qui demande, à combien s'élèvent les frais de stage Alors là, euh, ça dépend de quel stage vous parlez en première ou euh, en troisième année, c'est... Très, très, très variable. Je ne peux pas vous donner une fourchette parce que ça dépend du pays où vous partez, euh, votre logement, euh, la langue que vous voulez étudier. La, si vous allez en stage euh, professionnel en troisième année ou si vous partez dans une université euh, partenaire, il euh, n'y a pas vraiment de, de fourchette. C'est vous aussi qui allez apprendre à gérer votre, votre budget et il euh, n'y a pas de minimum ou de maximum. Après, c'est à vous de voir avec vos garants ou les personnes qui vous aident à financer ou si vous êtes seul, à voir avec vous-même combien vous êtes prêt à mettre dans, je ne sais pas, les trois mois dans un pays anglo-saxon en première année. Là, il ne faut pas non plus viser à faire un road trip aux états unis Là, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même d'obtenir un très bon niveau en anglais. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a quand même une grosse part de responsabilité mise sur l'étudiant. On est là pour entrer dans le monde professionnel. Donc, à vous de voir euh, quel investissement vous êtes prêt euh, à mettre au niveau euh, pécunier, voilà. Voilà, que les choses soient claires, on peut tout à fait apprendre l'anglais, plus bah, maintenant au Royaume-Uni, mais on va dire en Irlande, on peut faire de l'espagnol en Espagne, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique pour bien pratiquer ces langues, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un billet outre-Atlantique et c'est aucun problème, hein. on peut tout à fait apprendre des langues en restant en Europe, bon pour l'Allemagne il n'y a pas le choix, c'est l'Allemagne hein, ou c'est éventuellement l'Autriche. Ensuite, alors les frais de mobilité internationale sont-ils pris en compte dans les frais d'inscription à l'Esprit ou non, notamment pour le master TIL et Miss, j'imagine Non, les, vos frais ne sont pas pris en compte dans les frais d'inscription, c'est-à-dire que c'est à vous de vous trouver un logement, de, de prendre en charge votre logement et votre billet, mais les stages, pas tous, hein, mais les stages sont rémunérés. Alors, pas dans tous les pays. En Allemagne, je suis germaniste, hein, c'est pour ça. En Allemagne, eh bien, c'est payé, vous en seriez douté. Hein. Voilà. Euh, en Espagne, je ne pense pas, au Royaume-Uni non plus, ça dépend des pays. Mais en fait, à partir de ça, l'Estrie va accorder des bourses, ou la région va accorder des bourses, en fonction du fait que vous gagnez ou non une rémunération lors de votre stage. Pour les stages en France, nous demandons au minimum 570 euros par mois par étudiant, plus le remboursement de la moitié du, de l'abonnement de, de transport, hein, TCL, etc., plus euh, les chèques restaurants pour le, pour, pour le déjeuner. Voilà. Après, c'est une législation française. Dans les pays étrangers, euh, ça peut varier. Mais c'est vrai que les stages en Allemagne, en général, sont rémunérés, et plutôt bien rémunérés, ce qui n'est malheureusement pas le cas en Espagne, ni en Italie, ni au Royaume-Uni. Voilà. Euh, ça, je... Je... Ensuite, est-il peu... alors euh, Est-il possible de rencontrer des étudiants de première année mmh. lors de la journée d'enseignement supérieur non. non, en fait, vous allez, ça va être en visioconférence, et puis vous allez être en cours, donc vous allez suivre un cours, comme les autres étudiants de première année, mais malheureusement, vous ne serez pas si à côté d'eux, <rire> en amphi. Voilà, désolé, vous n'aurez pas complètement le flavor, vraiment l'ambiance d'un cours en, en enseignement supérieur, mais c'est déjà une, une bonne introduction. Alors, si on se lance dans un master en alternance, il n'y a donc pas de mobilité à l'étranger, c'est bien ça, oui, il n'y a pas de mobilité à l'étranger, vous faites votre alternance en France. Enfin, je ne sais pas, vous pouvez peut-être la faire en Suisse, euh, ou pourquoi pas en Espagne ou en Italie, mais ça veut dire que vous revenez une fois par mois en France. D'accord Ça veut dire que, que rien n'est interdit. Mais si vous voulez, euh, sachant que le, le module d'alternance est financé en partie par l'État. Non, je, je suis en train de vous dire un vous ne pouvez pas le faire à l'étranger, puisque c'est quelque chose qui est mis en place par l'État français, qui est financé aussi en partie par l'État français, euh, qui est réglementé par l'État français. Non, ça se fait. L'alternance ne peut se faire que, que en France. Et euh, oui, je crois que la, la question d'avant n'était pas terminée. Euh, aussi, y a-t-il beaucoup de place pour le master Miss en alternance, où cette formation est très sélective Merci. Non, alors, nos formations, que ce soit clair, elles sont sélectives, certes. C'est-à-dire, si on pense, comme l'a dit Charlie, que vous aspirez à une formation pour laquelle vous n'êtes pas prêt, on vous dira non, bien entendu. Mais si vous êtes... Non, on n'est pas sélectif pour être sélectif. Si on pense que vous pouvez y arriver, oui. Mais on ne vous embarquera dans notre formation que si on pense que vous avez le niveau, les compétences et puis euh, l'envie, la motivation pour y arriver. Comme nous sommes une formation payante, on préfère dès le départ, on n'a pas envie de mettre des étudiants en situation d'échec. Voilà, en gros, c'est comme ça. Voilà, euh, c'était tout. Oui. Adèle qui demande à quel moment ont lieu les semaines de formation intensive euh, Alors les quatre semaines de formation intensive qui vous, été présentées, qui vous ont été pardon, présentées auparavant, c'est lorsqu'on rentre en première année. Donc euh, Par exemple, moi j'ai fait ma rentrée en première année en 2019, donc on rentre le 5 septembre environ et on finit le, le 10 octobre. Et c'est là où on a les quatre semaines de, de formation, donc généralement du lundi au vendredi, euh, où du coup on reprend toutes les bases pour commencer avec tous les outils nécessaires euh, bah, la vie euh, en études super, tout simplement. Ouais. Il y avait aussi une question sur le nombre de places en alternance en MIS. Le nombre de places en alternance en MIS n'est pas limité. Voilà. On n'est pas au premier cycle où il y a 120 places et pas plus. Voilà. Ensuite, il y a deux questions qui se rejoignent hein, euh, pour le problème de la mobilité avec la Covid, que ce soit en licence ou bien en master. Eh bien, écoutez, là, les, les étudiants de master 1, euh, certains sont partis. Ça, ça, ça dépend des pays. Hein. Ça, ça dépend des pays. Je sais que les étudiants qui devaient partir en Allemagne, eh bien, ils y sont. Bah, pour le moment, euh, le confinement a été durci en Allemagne. Hein. Voilà, mais... On, on ne peut pas vous dire, en fait, vous comprenez que, comme le gouvernement, on est un petit peu à tâtons à, à, à ce niveau-là. Mais sinon, les étudiants euh, bah, sont en télétravail, mais euh, ils vont travailler, euh, ils travaillent toujours dans la langue requise. C'est-à-dire, si vous deviez être en Allemagne, vous allez être en, en télétravail, mais vous allez travailler uniquement en allemand. Voilà. Donc, ouais, euh, autre... euh, ouais. Pour les stages en licence... Euh, celles de cette année, pour les premières années qui sont rentrées là euh, en septembre 2020, sont pour l'instant maintenues encore une fois, comme disait Madame Dugé on ne peut pas garantir euh, ce qui n'est pas prévisible en fait on ne sait pas encore comment va évoluer la situation dans, dans les pays concernés, euh, pour ma part quand j'étais en première année, on a dû annuler notre, euh, notre, nos 3 à 4 mois dans un pays anglo-saxon et on a fait des cours euh, du coup euh, en distanciel euh, de grammaire anglaise et d'approfondissement de, de la langue anglaise donc ça c'était... Euh, pas en plus on devait payer, donc déjà petite économie <rire> au niveau du stage, parce qu'au bah, final on n'a pas eu besoin de payer des logements, la nourriture, etc. en Angleterre ou au Canada, etc. Et on a eu du coup euh, des cours euh, d'anglais de, pour essayer de pallier le manque du, du stage qu'on n'a pas pu avoir euh, dû, dû à la Covid, tout simplement. Les prochaines journées portes ouvertes en janvier et février se feront donc en présentiel Non, non ça on peut vous dire déjà janvier et février, ça sera pas en présentiel oui. Alors, les heures de cours, elles ont déjà été dites, vous répétez rapidement. Oui, euh, on a entre, j'ai dit 10 tout à l'heure, mais c'est plutôt euh, 12 et 15 euh, matières par euh, semaine, par semestre. Et euh, c'est une heure et demie chaque cours. Chaque cours dure une heure et demie. Après, on a aussi de temps en temps des ateliers qui vous font avoir euh, 15, 17 euh, matières par semaine. Mais ces ateliers sont euh, très ponctuels et ça ne va pas fixer votre emploi du temps pour euh, le semestre. Donc voilà, euh, c'est... Euh, dites faites 14 fois 1h30 voilà, pour avoir le nombre ouais. d'heures Alors une réponse rapide à Léa qui a l'air d'être intéressée par le métier d'interprète, c'est super hein euh, donc euh, si nous choisissons de devenir interprète, interprète de liaison euh, plutôt que traducteur, il faut oui faire une autre, une autre année de spécialisation après le master, tout à fait après euh, interprète, vous faites d'abord un master de traduction et après vous faites un euh, autre master d'interprétation pour devenir interprète de conférence alors nous euh, ce qu'on fait en 4 et en 5 année en TSEIL on fait pas mal de cours qui vous prêtent part à ces concours pour intégrer les écoles d'interprètes et euh, ben, si, le, si le Covid le peut le permettre hein, euh, il m'arrive d'emmener mes étudiants avec moi sur mes missions pour qu'ils aient une idée euh, de comment ça se passe en cabine etc. Je le fais chaque année euh, par euh, tradition mais là euh, c'est un petit peu compromis depuis le mois de mars je traduis essentiellement par Zoom ou life-size, etc. Mais euh, oui, on vous prépare, un peu, plus ou moins il y a des cours qui vous aident à vous préparer à ces concours euh, d'école d'interprète. Tout à fait, il faut faire ouais. une année en plus. Ouais. Euh, je vais prendre la... Oui, question. Euh, Est-ce que l'Estrie nous aide dans la recherche de stages Oui que ce soit euh, les stages en première année ou euh, en troisième année au niveau du premier cycle, euh, vous avez déjà des partenaires pour savoir où partir. Euh, comme j'ai dit précédemment, euh, le Parcours euh, qu'on qu fait à l'Estrie est toujours très encadré et on a toujours des professeurs référents pour nous aider. Donc il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous guider si jamais vous avez besoin d'aide au niveau des stages ou vous savez pas où partir, etc. N'hésitez pas à contacter les professeurs qui sont toujours très très à l'écoute et qui répondent très facilement à toutes vos questions. Euh, personnellement, j'ai été très très aidé <rire> au niveau de ma recherche en première année parce que je savais plus où aller. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé. Bon, finalement, je ne suis pas partie, mais euh, n'hésitez pas à demander en fait de l'aide parce que vous en recevrez forcément. Alors, une question, le master de chose que les étudiants ont trouvé une alternance à Lyon euh, Non, alors, c'est plutôt des, des alternances sur Paris, sur... Tour, euh, si, il y en a deux qui ont trouvé une alternance à Lyon, alors ils sont soit, euh, par exemple, euh, chez Géodice, ils, ils sont traducteurs dans le service qualité, sécurité, environnement, voilà, c'est soit des agences de traduction, soit des entreprises qui ont un service de traduction, Voilà. Est-ce que l'école aide aussi dans la recherche d'alternance Oui, bien entendu. Oui, oui, on vous aide. Oui, oui, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui seul. est là pour vous aider. On envoie les... Voilà. On, on vous aide. On ne vous garantit pas non plus de trouver une alternance. Et puis après, c'est vous à défendre votre biftec. On vous aide, on vous présente, on a un réseau. Mais après, c'est à vous. Voilà. Je connais pas mal d'agences de traduction sur Lyon. On est plusieurs... C'est le fait d'avoir un corps enseignant qui est aussi dans la traduction et l'interprétation. On peut recommander des étudiants auprès de nos clients, etc. Mais c'est à vous. Après, de toute façon on vous fait passer des tests on voit si vous êtes compétent hein. c'est après à vous à prouver votre valeur mais on vous aide bien entendu oui. comment savoir si nous avons le signe nouveau euh, alors euh, pour les masters à quelle date sait-on si l'on est admis en général quand vous déposez votre dossier vous avez une réponse trois semaines en gros trois semaines un mois plus tard D'accord. Donc, vous pouvez le déposer au fur et à mesure et vous avez une réponse en gros trois semaines, un mois après. Alors, si vous posez, déposez votre dossier, votre demande d'admission avant d'avoir décroché votre licence, vous pouvez être admis sous réserve d'obtention de la licence, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on vous admettra, mais si vous n'avez pas votre licence, on ne pourra pas vous admettre. Okay Ceci pour ne pas vous obliger à attendre jusqu'à ce que vous ayez votre titre de licence. En gros. Et alors, pour le master, voilà, pour candidater en mise au niveau de langue, demander, faut-il passer des certificats de niveau Non. Non, non, non, non, on ne vous demande pas de passer des certificats de type euh, TOEIC, etc. On regarde vos notes de licence, on se penche sur vos notes de licence, voilà. Comment savoir si nous avons le niveau C1 pour entrer en master Est-ce qu'un diplôme en LEA suffit Alors, un diplôme euh, de LEA euh, suffit, j'ai envie de vous dire oui, mais on, on va se pencher sur, sur d'autres choses, on va regarder un petit peu vos résultats en licence, par exemple en traduction, on va regarder si vous avez un bon niveau en langue et un bon niveau en français, par exemple. En mise, nice, on se pensera plutôt savoir si vous avez un bon niveau à l'oral. Il est évident qu'en mise, nice, le niveau attendu en langue est moins élevé que le niveau pour entrer en CIE. Non, non, il n'y a, a pas. On vous dit on attend un niveau C1, on vous demande pas de passer. Un certificat, sauf si on a vraiment des doutes sur votre niveau de langue, parce qu'il y en a qui se présentent, qui disent, oh « ben Oui, moi j'ai vécu de longues années en Espagne, je veux me présenter en espagnol. » Et bon, on leur demande un certificat de CA en espagnol. Voilà. Mais si vous avez fait un cursus universitaire auparavant, on s'appuie sur vos langues, sur vos bulletins de notes voilà. en licence. Euh, merci Madame Lugé pour cette réponse. Euh, merci à tout le monde pour euh, vos questions. Oui. Euh, merci de les avoir posés dans le chat encore une fois, j'espère qu'on a pu répondre au maximum à vos interrogations n'hésitez pas à nous contacter euh, regarde c'est écrit en haut, je ne sais pas si je monte au bon endroit <rire> il y a le numéro euh, et euh, l'adresse email, n'hésitez pas également à consulter le, le site internet c'est là où il y aura le plus de, de réponses à vos questions euh, si j'ai l'aval euh, je vais écrire dans le chat euh, le compte euh, du BDE actuel euh, dont je suis le président, si vous voulez nous joindre nous poser directement des questions, et après je peux vous orienter par les personnes en particulier, je connais des élèves qui sont en miss et en team. Je connais des personnes qui sont en troisième année, en première année, et qui étudient de toutes les langues qui sont proposées, euh, indiquées de l'autre côté. <rire> et, voilà. Donc, euh, et, voilà. et, et puis, alors du coup, euh, si on peut donner des, des références dans le chat, pour ceux qui veulent poser davantage de questions ouais. sur la traduction et l'interprétation, on pourra mettre dans le chat mon, mon adresse mail. Et n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. On peut, je peux vous répondre, on peut se donner un petit coup de fil. Voilà. Euh, malgré la Covid, ben, on essaie de, de garder les, les, les relations, et, mais n'hésitez pas, je suis toujours ravie de conseiller euh, des futurs professionnels, des gens qui s'intéressent à ma profession, je trouve ça vraiment super. Voilà. Donc mon, mon adresse mail va apparaître dans le chat. Ah, voilà. okay. Merci encore à, à tous et à toutes pour vos questions, merci d'avoir euh, suivi et euh, on espère vous revoir à l'estrie. <rire>